Vous ses archives. interview par la Fédération Vous êtes toujours dans l'émission La Manette. Nous sommes aguerrés avec nous Christophe de l'association Le Gang que je vais laisser se présenter et présenter son association. Bonjour à vous, Christophe de, du collectif associatif Gang, un groupement associatif des Nuits Guerretoises qui est un collectif qui existe depuis. Un an à présent, donc euh, tout neuf. D'accord. Plusieurs associations dans ce collectif, est-ce qu'on peut les présenter rapidement Trois associations à ce jour. Tout d'abord le Cri de la Châtaigne, qui est une, une asso qui œuvre depuis huit euh, ans à présent euh, en Creuse, sur les musiques actuelles. Radio Pays de Guéret, comme son nom le dit, donc radio euh, locale euh, agissant sur euh, le Pays de Guéret. Et enfin, le cinéma, le cinéchal, voilà, qui a également sa place au travers des, des musiques actuelles, qui est l'axe principal de travail de ce collectif. Collectif qui a peut-être pour cœur d'activité l'organisation de concerts, c'est ça ou voilà, concerts ou tout ce qui va avoir attrait trait également à l'image parce que le cinéma est dedans donc tout ce qu'on va appeler les supports d'expression peu actuels et alternatifs c'est pour ça que le cinéma a sa place dedans au travers de, de ciné-concerts qui sont organisés assez régulièrement euh, sur Guéret donc voilà plus euh, évidemment des concerts à proprement dit avec des formations beaucoup plus euh, classiques dans quel lieu on peut organiser des concerts à Guéret et dans quel cadre vous le faites alors on le fait, au, on a trois manières de le faire en fait, en salle de cinéma, on en parlait juste auparavant pour les ciné-concerts, donc c'est plutôt classique. Euh, on s'appuie également sur le, le tissu des bars locaux, au travers de, évidemment des baratons, des bistro-bits qui sont des résidences de DJ euh, une fois par mois dans, dans des bars différents. Ça se passe également euh, à la Fabrique, au Centre culturel euh, de Guéret, qui est une salle de spectacle assise euh, qui se prête à certaines euh, prestations. Et également dans une salle qui nous tient énormément à cœur qui s'appelle la Chapelle de la Sénatorie, qui est une, une salle à la fois de spectacle, de convivialité et d'exposition. Donc nous, on aime beaucoup, beaucoup ce lieu, euh, car c'est un lieu assez euh, atypique pour organiser des concerts. Ça reste quand même une chapelle, même si elle a été reconfigurée euh, différemment de de son utilité première. De plus, les formations qu'on a pu faire jouer jusqu'à présent apprécient énormément de jouer dans un lieu assez atypique comme celui-là. Quel est l'événement qui a créé à l'origine On ne se regroupe pas pour rien en général, on se regroupe pour, pour quelque chose de, de précis. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que ces trois associations se sont liées au sein du gang Alors, On va dire qu'il y a plusieurs éléments déclencheurs. Le premier, c'est l'amitié, parce qu'on est euh, plusieurs associations travaillant énormément ensemble, qui, qui aimont, euh, notre, euh, enfin la région est, euh, Guéret et la Creuse. Donc euh, on s'est tout de suite trouvé un, un vecteur euh, commun, qui est donc euh, les musiques actuelles, et ça s'est euh, concrétisé autour d'un événement qui a lieu chaque année à Guéret, en, vers mi-juillet, qui dure 10 jours, s'appelle les Nuits d'été de Guéret, festival autour des, des musiques actuelles initié par la ville de Guéret il y a quelques années, on en doit être à la 6 ou 7 édition. C'est un festival qui s'appuie sur le tissu associatif où chaque association locale a une ouverture pour pouvoir s'exprimer comme elle l'entend, avec une date commune qui était attribuée aux associations. Donc forcément, c'est tous retrouvés autour de ce concert principal. Et de là est née l'envie d'avoir une programmation la plus éclectique sur cette date mais ça nous a semblé assez restrictif, donc on a voulu aller plus loin et carrément créer une programmation tout au long de l'année. Donc le fait d'être ensemble, je suppose, ça permet effectivement de, aussi de communiquer ensemble et peut-être ça a donné envie à d'autres associations de, de vous rejoindre. Est-ce qu'il y a des, des ouvertures, il y a d'autres associations qui se posent la question de, de vous rejoindre Actuellement, oui, il y a deux autres associations qui souhaitent nous rejoindre. À cela, on peut rajouter également euh, des institutionnels comme on est en train de travailler sur un partenariat avec la toute nouvelle bibliothèque multimédia qui s'est créée à Guéret en septembre. Donc, euh, avec des showcases qui vont avoir lieu là-bas, plus euh, des conférences autour des musiques électroniques ou, ou rock. Euh, également, la Fabrique, qui, comme je le disais, le, qui est le centre culturel, qui va nous rejoindre à être euh, en quelque sorte membre d'honneur, mais également très actif euh, au sein du collectif. Deux autres associations une accès vers le reggae qui va nous rejoindre, une autre plus axée vers euh, les musiques électroniques. Voilà, C'est un collectif qui se veut ouvert à, à, à tout le monde et surtout ouvert à toute forme de sensibilité. Pause musicale avec Oli avant de retrouver la deuxième partie de l'interview du gang. sous avec Christophe du Gang pour nous parler de ce collectif guérétois. Alors, les gens qui sont autour de Guéré, ça se trouve, ont déjà vu un concert euh, organisé ou co-organisé par le gang, mais ne le savent pas. Qu'est-ce qui est passé euh, grâce au gang euh, en concert à Guéret Alors, pas mal de choses. Euh, bon, pour les plus gros, on va commencer par, euh, par Piguel, qui a Cali Up, Herself, les Burning Heads, des choses comme ça des choses euh, moins, moins reconnues euh, mais euh, auxquelles on tient beaucoup, notamment la scène régionale. On, on peut parler euh, de Seven Weeks par exemple qu'on qu on a fait jouer l'année la, dernière. Et on travaille aussi euh, nouveau dernièrement, euh, groupe de Tulle, mais également énormément sur, euh, sur la découverte. Ça, on peut le voir au, au, au travers des, des baratons, avec The Jack Balls pour le, le dernier baraton, par exemple. Enfin bon, on essaye, au-delà des, euh, des têtes d'affiches, de vraiment de travailler sur, le, sur les formations émergentes et euh, tant qu'à faire Limousine. Organisant des choses à guéret, je suppose que vous êtes à même de croiser les groupes de guéret des alentours. Est-ce qu'il y en a quelques-uns en ce moment qu'il ne faut pas rater et qu'il faut écouter alors les formations creusoises, bon, elles ne font pas légion, <rire> mais euh, en tout cas, il bon, y, y a quelques petits fers de lance. Euh, niveau reggae, on a une très très bonne formation qui est, qui est Nati Congo, que j'invite tout le monde à, à voir, qui n'invente rien, mais qui a cette euh, force à développer un reggae très très très bien fait. On ne le présente plus, bon, il y a toujours Vlad, ou Vlad Trio évidemment, qui, euh, et son, son one-man show. Des choses comme les Smoking Panthers, beaucoup plus Rock'n'Roll, où on retrouve d'ailleurs Vlad à, à l'intérieur. Une formation émergente également, qui a sorti son album récemment, Les Têtes de lapin Voilà, donc on pousse évidemment ces formations à, à jouer en, en local. Et un des objectifs de, la, de ce collectif, en voulant créer un calendrier régulier, c'est-à-dire en faisant monter des groupes régulièrement sur, sur scène aguerrée, c'est également susciter l'envie des les formations amateurs euh, émergentes à insister euh, pour pouvoir arriver à la scène. C'est-à-dire qu'on euh, est quand même parti d'un petit constat d'échec qui est le, le manque de formation euh, en Creuse, mais si, si on regarde euh, les possibilités qu'ils ont de, de s'exprimer sur scène, elle n'était pas énorme. Donc voilà, on a souhaité euh, créer ce calendrier, amener euh, un maximum de dates et de possibilités pour jouer, de manière à susciter l'envie de ces groupes, en disant, bah ouais, on peut continuer qu'on a la possibilité de jouer ici. Donc le gang, la diffusion de concerts certes, mais du coup, la notion que tu introduis, c'est qu'effectivement, il va y avoir aussi une idée de travailler avec d'autres acteurs qui vont être capables d'accompagner euh, un petit peu des groupes amateurs, à se produire de plus en plus et puis pourquoi pas bah, peaufiner le, leur musique. Il y a des partenariats là-dessus avec d'autres structures Tout à fait, ça existe depuis peu autour d'un dispositif qui s'appelle On initié par la l'ADM23, qui est un, principe, un dispositif d'accompagnement aux, aux pratiques amateurs autour des musiques actuelles. C'est-à-dire on va prendre, on va accompagner une jeune formation de, de la salle de répète à la scène, voire enfin en passant par le studio. C'est-à-dire euh, comment on répète, comment ça se passe, comment on utilise du, du matériel en studio, comment on enregistre, comment on arrive à produire une pré-maquette qui soit aussi diffusable sur les radios, c'est là où intervient Radio Guéret, puisqu'il se propose en tant que diffuseur. Et nous on arrive également à la fin en tant que diffuseur scénique, puisque bon, un groupe vit avant tout sur scène. Voilà donc ce dispositif existe depuis peu, c'est la première année on espère qu'il va porter ses fruits en tout cas bon, il a été conçu euh, comme tel donc on peut inviter tous les groupes autour de Guéret et Aguerret qui nous écoutent à prendre contact avec la DIAM pour pourquoi pas se proposer euh, et proposer leur musique et leur groupe pour rentrer dans ce dispositif absolument, donc il suffit évidemment de se rapprocher de, de la DIAM, ça se trouve très facilement sur internet euh, où le groupe pourra s'inscrire là une commission déterminera quel groupe sera accompagné, il y en aura un par an et donc ce, cette formation sera accompagnée au travers de différents modules, la répétition, l'enregistrement, euh, la diffusion, enfin voilà, sera accompagnée vraiment de A à Z pour pouvoir produire une maquette qui permettra de, au groupe de se promouvoir pour chercher justement des dates pour monter sur scène. Donc, effectivement, on a quasiment tous les, tous, tous, tous les relais ici à Guéret, puisqu'on retrouve quand même une radio qui est prête à jouer le jeu euh, des artistes locaux, un groupement d'associations, le Gang, qui est prêt à les diffuser, euh, évidemment pas tous, mais euh, en diffuser certains et euh, ceux qui auront été sélectionnés, la Diam qui peut les accompagner. Et tu parlais tout à l'heure de la répète et de l'enregistrement, ça, ça se passe avec quelle structure Avec une école euh, de musique qui s'appelle Guéret Variété, qui met à disposition donc, des professionnels. Donc euh, professeur de musique, guitare, batterie ou autre. Mais également des locaux, locaux de répétition et locaux d'enregistrement. Voilà, qui sont également partie prenante. Voilà, il manquait cet élément, pardon. Mais pour revenir au gang, euh, qu'est-ce qu'il y a de prévu qui arriverait là dans les prochains temps alors on a une programmation actuellement qui est vraiment calée jusqu'à fin janvier. Donc les prochaines dates à retenir, une date très électro, le 4 décembre à la chapelle de la Sénatorie, dont je parlais juste auparavant, en coproduction avec le Centre culturel de la Fabrique, où on retrouvera l'affiche Farel, un des Fluo Kids, un des Masters. Et enfin, Nasser, euh, formation qui commence à faire sa place dans le milieu électro, mais pas que, qui arrive de Marseille. Également, euh, en décembre 19, euh, les Bistrobits, ces fameuses résidences de DJ en bar. Ça se passera donc euh, au Havane et au Carnot, pour le, ceux qui connaissent et euh, qui sentent un peu garetois. Il s'en suivra en janvier deux de dates en salle. Une coprode avec la fabrique autour de, de Brigitte Fontaine et en première partie, propo, une première partie proposée par le gang, la position du terreur couché. Et la semaine suivante, une date très cuivrée, un peu plus chaude pour échauffer un peu les cœurs en plein hiver, avec mon Molambaké Orchestra, brass band de Dordogne, précédé de Sketches Bao, donc le nom parle de lui-même, euh, des Béruriers également très cuivré. Si les gens veulent de façon avoir un peu plus d'informations, il y a sûrement le gang sur le web. Tout à fait, ça se trouve très simplement. Il suffit d'aller sur www.gang23.org. Là, vous retrouvez toute la programmation, les liens, les contacts pour venir vers nous, être force de proposition, même si des associations nous écoutent, peut-être m'en rejoindre. Pourquoi pas Et éventuellement des artistes. Notamment, il y a des rendez-vous, comme tu le disais, chaque mois dans les bars pour euh, des DJ. Ça veut dire aussi peut-être une possibilité pour des DJ régionaux de, faire à, de, de, de, de se manifester auprès de vous pour pourquoi pas être programmé dans ce cadre-là ou... Absolument, c'est euh, les bistro Beat, euh, dont on parle. C'est euh, quelque chose de très ouvert, c'est-à-dire euh, initié par Radio Pays de Guéret, qui veut une résidence euh, pour les animateurs à la base de, de la radio. En, en soirée pour passer de, donc les, euh, des titres euh, en direct euh, et face au public. Mais c'est également complètement ouvert à des, euh, des DJs qui peuvent venir de différents horizons pour pouvoir s'exprimer, donc voilà, ça reste complètement ouvert. Et donc, euh, pas hésiter à se rapprocher de nous euh, ou de Radio Pays de Guéret pour, euh, pour intégrer euh, ces bistrovites. vite. La réaction euh, du public, euh, guéretois et le public des alentours qui pourraient se rendre à, à vos événements, parce que c'est vrai que peut-être on n'avait pas un public habitué à, à avoir une saison régulière en musique actuelle ou musique amplifiée. Est-ce que, est que ça fonctionne Est-ce que les gens viennent de plus en plus nombreux Alors, c'est l'objectif principal de, de cette première saison et on sait que nos saisons ne seront pas forcément faciles euh, à venir dans la mesure où bah, on est dans, un, dans une démarche de réaccoutumer un public à fréquenter la, la salle de concert, chose qui. Un euh, public avait un peu perdu l'habitude depuis quelques années. Ou sinon, je ne sais pas s'il l'a eu, mais en tout cas, c'est ramener le, le public dans la salle et euh, aiguiser un peu l'esprit le, de curiosité, c'est-à-dire que, oui, il y a des têtes d'affiches, mais pas que, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en place un, un rapport de confiance avec le public, car hein, on veut avoir une programmation plus de qualité possible. Et donc euh, amener le public à, à venir en salle, même s'il ne connaît pas hein, ou, euh, ou autre. Ça se concrétise actuellement, avec des dates plus difficiles, évidemment, parce qu'on va chercher des formations pas forcément faciles d'accès, ou du moins qui n'ont pas une force médiatique euh, que certains groupes peuvent avoir. Mais le public suit, en tout cas nos, les premiers retours sont, sont très, peu, très positifs. Hein, et, euh, après, on se fiche pas dans un style, comme, comme on le disait, donc on va chercher absolument tous les publics, c'est-à-dire euh, les amateurs de reggae, d'électro, de rock, de punk, euh, tout, tout le monde est touché. D'accord, une bonne invitation aussi pour les gens qui seraient un peu plus loin et qui voudraient euh, bah, découvrir cette scène et ces événements qui se passent à Guéret Merci beaucoup Christophe, merci pour ton accueil et puis, euh, et puis pourquoi pas une prochaine date sur Guéret